Salut salut Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur les troubles du comportement alimentaire. Alors j'en avais déjà fait une première que je vous mets dans le petit i euh, juste là. Et en fait aujourd'hui j'aimerais parler de euh, comment on fait euh, quand on est un proche euh, de personnes qui a des troubles du comportement alimentaire pour aider ou pour au moins euh, ne pas empirer la situation. Cette vidéo elle m'a été inspirée par une vidéo de la chaîne Vivre avec que je vous mets en barre d'infos et aussi dans le petit. C'est une vidéo sur comment aider une personne atteinte d'une maladie chronique et en fait elle a fait un travail avec d'autres youtubeurs donc atteints de maladies en particulier et qui parlaient chacun de comment aider une personne atteinte de la maladie dont ils sont porteurs. Et c'est vrai qu'en regardant cette playlist, eh ben, je me suis dit que euh, finalement il y avait plein de maladies euh, physiques où on retrouvait vachement de conseils euh, qu'on peut appliquer euh, pour des maladies plus psychologiques euh, qui sont euh, quasiment les mêmes. Alors après il y a des spécificités mais, euh, mais il y a des choses qui se retrouvent et du coup je vous invite vraiment à aller voir euh, cette playlist. Alors avant de commencer, j'aimerais vraiment préciser que euh, je vais parler par rapport à moi, par rapport à mon vécu, qu'il y a des conseils... Euh, qui je pense sont assez universelles, et d'autres qui correspondent plus à moi particulièrement. Et c'est vrai qu'à force d'échanger aussi avec d'autres personnes qui ont cette maladie, il bon, y a des choses que je sais qu'on est quand même pas mal euh, à vivre de telle ou telle manière. Mais quoi qu'il arrive, le mieux pour savoir qu'est-ce qui aiderait le mieux une personne malade, bah, c'est de lui demander. Donc moi je vais parler plus spécifiquement de la boulimie, parce que c'est ça que j'ai eu. Après, il y a toujours des phases qui se mélangent un petit peu dans, avec les autres troubles du comportement alimentaire. Donc il y a toujours une maladie principale, et puis... On a tout un tas d'autres choses qui, qui s'agglutinent autour. Et je voudrais dire aussi avant de commencer que s'il y a des gens, notamment de mon entourage, qui se reconnaissent dans ce que je vais dire et qu'ils se rendent compte qu'ils ont merdé à un moment, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de venir s'excuser. Si vous venez s'excuser, pour moi ça veut dire encore une discussion là-dessus. Et c'est pas quelque chose qui m'enchante particulièrement. Si je fais cette vidéo c'est aussi parce que je sais très bien que quand euh, on tant qu'on n'a pas vécu ça on sait pas comment réagir et donc c'est important qu'on en parle. Alors j'ai identifié beaucoup de points euh, je les ai répartis en six grandes catégories donc la première chose euh, ça va être de ne pas utiliser euh, des mots de maladie pour désigner autre chose que cette maladie. On utilise souvent euh, des noms de maladie comme métaphore mais par exemple, moi dans les milieux militants, j'entends souvent euh, des métaphores avec la boulimie pour parler euh, du capitalisme. Par exemple, le capitalisme, il est boulimique parce qu'il euh, accumule trop et il mange tout ce qu'il trouve et tout ça. Alors il faut savoir qu'être comparé au capitalisme, ça ne fait jamais plaisir. Hein <rire> et, puis, et puis en fait, le problème, c'est que souvent, quand on fait des métaphores comme ça, on réduit la maladie à une seule de ses dimensions, qui est la dimension visible et la dimension que tout le monde a en tête, alors qu'elles sont bien plus complexes et que ça fausse l'image que, que les gens s'en font. Donc on ne peut pas utiliser la boulimie pour parler du capitalisme, parce que le capitalisme, il n'a pas de crise d'angoisse, il n'a pas de problème de désocialisation, il ne se pose pas la question de « est-ce qu'il va à telle ou telle soirée ?» parce qu'il est dans une mauvaise phase, etc. Il n'a pas peur du regard des autres, il n'a pas peur de tout un tas de trucs. Donc on évite d'utiliser ce type de métaphore. Donc là, c'est dans les métaphores, mais euh, il ne faut pas non plus utiliser euh, des noms de maladies pour désigner des comportements que vous pouvez avoir qui n'en sont pas. Ça arrive à beaucoup de monde de manger un paquet de gâteaux un soir, euh, même si on n'avait pas trop faim, ça fait pas de vous un boulimique. Et c'est vrai que sur internet, on voit beaucoup de personnes qui témoignent euh, de troubles du comportement alimentaire qu'elles ont eu et comment elles sont sorties. Alors c'est souvent des femmes, euh, c'est beaucoup dans le milieu du fitness. Et moi, il y en a certaines, quand je les entends parler, je me demande si elles ont vraiment eu euh, des troubles du comportement alimentaire. Parce que quand elles décrivent euh, ce qu'elles mangeaient, quand elles décrivent ce qu'elles ont fait pour s'en sortir, a priori, quelqu'un qui s'en est sorti juste par un peu de développement personnel et par de la confiance en soi euh, et par le sport, j'ai quand même des doutes sur euh, l'intensité euh, et le fait qu'il y ait eu vraiment maladie à ce moment-là et en soit avoir des pulsions, manger un paquet de gâteaux alors qu'on n'avait pas faim et prendre un peu de poids parce qu'on est un peu stressé en ce moment oui c'est chiant, euh, oui ça peut vous prendre de la place dans votre vie et vous, avez, vous pouvez avoir envie de régler ce problème, je comprends tout à fait mais il ne faut pas confondre parce que ce n'est pas du tout la même manière de, de traiter le problème alors le deuxième grand conseil que je vais donner, ça concerne tout ce qui est euh, remarques qu'on peut faire. Voilà, faire des remarques euh, sur le corps des personnes. Et en fait, même euh, si c'est pas des gens malades, faut éviter en général dans la société, on s'en porte mieux. Que ce soit pour dire qu'on a grossi, qu'on a maigri, euh, c'est non. Moi, il y a des périodes je maigris euh, parce que je vais mal, il y a des périodes je grossis parce que je vais mal, il y a des périodes je grossis parce que je vais mieux, des périodes où je maigris parce que je vais mieux, enfin... Ça ne donne aucune indication sur euh, mon état mental à ce moment-là. Par exemple, moi euh, qui, qui faisais de la bulimie euh, vomitive, euh, pour, pour se sortir des crises, en général, il faut d'abord arrêter de vomir euh, et ensuite travailler pour que les crises s'arrêtent. Donc forcément, il y a toujours une prise de poids euh, à ce moment-là euh, qui est assez dure à accepter. Et s'il y a quelqu'un qui vous fait remarquer que vous avez pris du poids, et ben, euh, je vous jure que c'est plutôt assez catastrophique euh, l'effet que ça peut avoir. Et pareil, pas de compliments sur le fait d'avoir maigri parce que des fois on maigrit euh, des fois on maigrit parce qu'on se fait vomir tous les soirs et que euh, bah, ça n'a rien de positif pour sa santé. Quoi. Après, euh, voilà, faut éviter toutes les remarques qui sont liées à ce qu'on mange, à la manière dont on mange. Moi je sais qu'on me dit souvent que je mange très vite, je le sais. Euh, ça fait partie des choses que je travaille mais je le sais, il a pas la peine de me le faire remarquer. Et donc pareil, ça va être pas de remarque sur le choix des menus, mais il y a des jours où je vais prendre une salade au resto et en fait ce sera parce que j'ai peur de manger quelque chose de trop gras ou trop sucré et il y a des jours où je vais manger une salade au resto parce qu'il se trouve que j'ai envie de ça et que j'ai pas envie de gras et de sucré. Et inversement, je peux prendre un truc hyper fat parce que j'en ai très envie et qu'en ce moment ça va bien et que j'ai envie de me faire plaisir ou alors parce que euh, j'ai je... besoin de manger ça à ce moment là euh, plus par rapport à une crise et donc ce que je mange je ne dit rien non plus de mon état de santé actuel il y a plein de configurations possibles et euh, le mieux c'est de ne pas me le faire remarquer au cas où euh, ce soit euh, un moment où ça ne va pas et euh, comme ça on évitera de renforcer euh, quoi que ce soit et puis en règle générale euh, on évite toutes les remarques Concernant la maladie en public. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus détendus que moi sur cette question et que ça pose pas de problème d'en parler euh, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. C'est pas du tout la majorité des personnes. Je sais que le fait d'en parler en vidéo ou d'en parler dans une conférence gesticulée de deux heures, les gens pensent que du coup c'est facile pour moi d'en parler pas du tout. À chaque fois quand c'est une vidéo, quand c'est la conférence, c'est des choses qui sont travaillées pendant longtemps, qui sont très réfléchies etc. C'est pas un sujet que j'aime balancer au milieu d'un repas comme ça entre potes. La seule manière de m'en parler c'est qu'on soit deux voire trois maximum et que la troisième personne je la connaisse bien que ce soit dans un cadre à peu près safe euh, voilà la troisième grande catégorie de conseils ça va être concernant les moments de crise alors moi cette catégorie de conseils ça me concerne pas forcément directement parce que euh, euh, déjà euh, toute ma grande première phase de trouble du comportement alimentaire je n'avais parlé à personne et je m'arrangeais pour me cacher donc euh, personne n'était au courant que je faisais des crises à ce moment là que après quand j'ai eu quelques rechutes euh, pareil j'en avais pas parlé et en général euh, je fais en sorte que personne ne s'en rende compte mais il y a une chose qui est sûre c'est que euh, en tant que camille d'une personne atteinte de troubles du comportement alimentaire on ne peut pas arrêter une crise quand elle a commencé c'est pas le moment en fait c'est un moment de grosse angoisse c'est un moment qui est très difficile et euh, c'est un moment où il faut euh, laisser et, et attendre que ça finisse et éventuellement quand c'est fini plus tard on peut en rediscuter et demander à la personne écoute qu'est-ce que je peux faire quand tu es en crise est-ce que il y a des choses qui peuvent t'aider est-ce que voilà mais empêcher une personne de faire une crise c'est potentiellement euh, retarder le truc et le rendre encore plus dur quand ça va arriver d'ailleurs la première étape de la guérison que tout professionnel vous dira c'est que euh, il faut commencer à avoir un regard plus bienveillant envers ces crises et euh, accepter euh, bah, qu'on en aura encore et qu'elles vont s'estomper au fur et à mesure. Mais la première chose, c'est d'accepter qu'elles arrivent et qu'elles disparaîtront pas euh, comme par magie, euh, comme ça du jour au lendemain. La quatrième grande catégorie de conseils, ça va être sur euh, le fait de considérer que les malades sont des personnes euh, qui ont une certaine autonomie. Qui connaissent leur maladie et qui savent la gérer, enfin en tout cas qui savent mieux la gérer que vous a priori. Donc toujours on demande avant d'aider. Des fois on a l'impression de faire des choses positives pour la personne et en fait ça renforce les problèmes. Il y a des jours où la personne malade va faire le choix de se mettre dans une situation assez inconfortable mais aujourd'hui elle sent qu'elle veut le faire, elle veut pousser ses limites il y a des jours où elle va plus avoir besoin de sécurité et du coup euh, ne pas faire, euh, ne pas se mettre dans des situations inconfortables et euh, choisir plus euh, bah, la sécurité et il y a des fois où juste euh, ça va et dans ce cas là il n'y a pas besoin d'aide juste il euh, y a des périodes où tout va bien et donc euh, et c'est là où j'insiste sur euh, ce qui est valable un jour n'est pas forcément valable le lendemain ça varie beaucoup des périodes ça varie beaucoup de euh, est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on est angoissé est-ce qu'il y a énormément de facteurs qui font que un jour ça peut aller bien le lendemain ça peut aller mal donc un truc qui peut bien passer un jour peut ne pas bien passer le lendemain et inversement pour vous donner un exemple très concret euh, moi donc dans la vidéo euh, la première vidéo que j'avais fait sur les tca je disais que en week-end associatif j'avais demandé à mes potes que euh, moi je mange pas avec eux et puis qu'on laisse la nourriture que pendant le temps des repas et puis qu'ils m'appellent quand ils ont fini et moi je mange ce que j'ai apporté parce que c'était une période où c'était un peu difficile pour moi et donc euh, voilà j'avais quand même envie euh, de venir au week-end euh, mais c'était trop dur de gérer les repas en collectif comme ça et euh, je les ai prévenus avant le week-end pour ça mais ça ne veut pas dire que tous les week-ends on devra faire ça à chaque week-end je vais repréciser est ce qu'il faut est ce qu'il faut pas mais voilà ce qui ce que les besoins que j'ai pu avoir un week-end ne vont pas être les mêmes un autre week-end des fois juste ça ira mieux et tant mieux quoi il faut aussi éviter de tirer des conclusions sur ce qui pourrait être bien pour moi ou pas. Par exemple, si vous avez un pote boulimique et que vous décidez entre potes d'aller au McDo et que vous savez que la personne, c'est quand même un endroit où ça peut potentiellement lui déclencher des crises, c'est pas à vous de décider de ne pas l'inviter. Enfin, sauf si vous n'avez pas envie de l'inviter, mais euh, si ça fait partie du groupe de potes. Sauf si la personne vous a dit euh, que c'est pas la peine de l'inviter quand vous allez au McDo, faut toujours lui proposer parce que il y a des jours où oui, des jours où non et puis euh, c'est hyper violent en fait de de se retrouver exclu de groupe euh, parce que des gens veulent vous protéger. Enfin se couper socialement, c'est pas non plus une solution tout le temps, ça peut être une solution de repli à un moment donné mais pas et c'est que la personne qui peut en décider. Une autre chose aussi, euh, quand je vous dis qu'il faut faire confiance à la personne et euh, qu'elle sait a priori mieux gérer que vous, c'est euh, par exemple moi je dis souvent, je rappelle souvent à mes potes que bah euh, j'ai pas de sous en ce moment parce que euh, soit dans les périodes de crise et eh ben j'ai un budget bouffé énorme, euh, ou soit euh, dans les périodes où ça va mieux, en général euh, j'ai des frais médicaux assez énormes. Et ça m'est arrivé qu'on me dise euh, ah ouais, tu dis t'as pas de sous et pourtant euh, tu t'es acheté une robe euh, et pourtant euh, t'as des chats euh, alors que euh, ça coûte cher. Euh, et puis en général, en plus, c'est des gens qu qui gagnent beaucoup plus que moi qui me disent ça et qui arrivent à se retrouver à découvert euh, plus que moi. Donc pareil, je gère mes sous. Euh, des fois, euh, faire du shopping, ça m'évite une crise. C'est pas une solution, mais euh, moi je sais que dans la guérison... Euh, la mode, ça a été quelque chose d'hyper important parce que ça permet voilà, de poser un autre regard sur son corps. Bah oui, des fois, ça m'arrive de faire du shopping alors que j'ai pas trop de sous, mais c'est aussi des choses qui font du bien euh, à la tête. Et pour mes chats, euh, je ferai peut-être un jour une vidéo sur, sur comment les chats, ça peut faire redescendre des angoisses euh, d'une journée. Euh, c'est assez magique. Mais bref, en fait, je gère mes sous comme je veux. C'est pas parce que je refuse une bière, parce que j'ai pas de sous en ce moment, que ça donne un droit de regard sur euh, la gestion de mon budget. La cinquième grande catégorie, elle va concerner euh, tout ce qui est euh, relations sociales, la vie en groupe. Alors la première chose qui, moi, m'aide beaucoup, même dans les périodes où je vais bien, parce que euh, tant que ça fait pas des années qu'on n'a pas fait de crise, il y a toujours un rapport à la nourriture un peu euh, conflictuel, et donc moi notamment dans les milieux associatifs que je connais bien j'essaie toujours de demander à ce que la nourriture soit uniquement pendant les temps de repas c'est à dire ne pas avoir au milieu de la table toujours des petits gâteaux à côté du café le café il n'y a pas de problème pour moi mais par contre les petits gâteaux on les sort pour le goûter et puis on les range on sort à manger pendant le repas et après on range c'est pas nécessairement parce que je vais me ruer dessus mais c'est parce que le fait de les avoir en face, je vais être vachement moins attentif à ce qui se passe en fait. Ils vont être dans ma tête, je vais les voir, ils vont me regarder et puis voilà. Et donc c'est con de être moins attentif à ce qui se passe autour juste parce qu'il y a des gâteaux sur la table, autant les ranger et les ressortir quand il quand y a besoin. Alors ça, pareil, ça paraît évident, mais euh, on n'insiste pas quand euh, on dit non mais ça dans la vie en général mais comme euh, mes potes savent que je suis quelqu'un qui va avoir tendance à contrôler un peu ce qu'elle mange et eh ben ça arrive assez souvent qu'on me dise mais vas-y t'inquiète euh, tu vas pas grossir c'est pas juste une question de grossir d'accepter ou pas un gâteau euh, moi je me suis rendu compte que c'est plus facile pour moi de ne pas manger que de manger un petit peu en fait manger un gâteau je sais pas faire une fois que ça a commencé ça va être dur d'arrêter alors que si je n'en mange pas euh, c'est vachement plus simple. Encore une fois c'est moi qui gère, c'est moi qui sais donc on demande mais on n'insiste pas Un truc aussi que moi mes potes se sont assez vite rendus compte c'est euh, ça ça dépend aussi des gens, je sais qu'il y a des gens à qui ça fait du bien mais euh, moi je supporte pas qu'on fasse des blagues sur la maladie, je sais qu'il y en a que ça aide à dédramatiser mais moi en fait euh, ça lui donne une place euh, ça, rappelle, ça me rappelle que les gens se rappellent que euh, je suis malade et c'est juste assez désagréable. Il y a aussi quelque chose qui moi me paraît important, euh, c'est que, alors si je reprends l'exemple du week-end associatif où je suis venue et où je mangeais pas avec les personnes, et ben je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal qui ont pris conscience de à quel point euh, je pouvais aller mal par moment euh, dans des périodes de ma vie et qui pour eux euh, ces week-ends là c'était vraiment des moments où j'allais très mal et tout ça parce que j'étais pas avec eux. Alors qu'en fait il y a d'autres week-ends où je ne suis pas venue du tout en donnant un prétexte parce que je ne me sentais pas d'y être. Et du coup, là, la maladie était invisible, mais pourtant elle était bien pire à vivre pour moi. Et donc, il y a des choses qui peuvent vous paraître pires, mais en fait, elles sont juste plus visibles et des fois, elles sont moins pires. Pour la personne malade par exemple moi je sais que euh, bon, je suis quelqu'un de très angoissé et euh, la boulimie c'est une maladie de l'angoisse euh, clairement et il y a eu des périodes de ma vie où euh, en sortant des crises bah, je me suis mis à me gratter au niveau des bras au niveau du cou et donc j'avais des croûtes assez importantes et c'est vrai qu'avoir des croûtes des grosses croûtes au niveau des poignets euh, ça fait flipper les gens je comprends mais en fait pour moi euh, c'est vachement moins pire que de se faire vomir tous les jours et donc tout d'un coup les gens se disent waouh elle va super mal et tout alors qu'en fait je vais mieux qu'à d'autres moments mais où la maladie se voit pas parce que ça c'est plus invisible quoi voilà le fait que je vienne un week-end même si je participe par ou pas au pas c'est vachement plus positif et ça veut dire que je vais vachement mieux que quand je ne viens pas du tout pour finir sur les questions de groupe, de rapports sociaux euh, dites vous que pour toute maladie qu'elle soit physique ou mentale euh, très souvent c'est fatigant d'être malade, ça coûte cher, ça prend du temps. Et donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête parce que du coup, potentiellement, la personne malade peut pas faire les mêmes choses que vous et qu'il ne faut pas lui en vouloir pour ça. La sixième catégorie et dernière catégorie de conseils, ça va être tout ce qui concerne la guérison. Quand une personne a une maladie, qu'elle soit psychologique ou physique, on bannit complètement la phrase quand on veut, on peut. Hein euh, alors pareil ça, je pense que si vous me suivez un peu, vous savez que euh, j'ai fait une conférence de deux heures pour expliquer pourquoi cette phrase est toute pourrie. Je vous la mets euh, ici si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Mais on ne guérit pas d'une maladie par la volonté. Je sais que pour les maladies psychologiques qui sont moins connues, que si on n'en a pas vécu, c'est difficile de se représenter. On a l'impression que... Euh, c'est une question de mental, c'est une question de force mentale et qu'on peut s'en sortir avec du développement personnel, mais c'est faux. On ne va jamais dire à quelqu'un qui s'est cassé une jambe bah, « vas-y marche yeah. » c'est dans la tête ». C'est qu'une question de force mentale et, et « vas-y marche sans baking, quoi. Pareil, on ne pousse pas quelqu'un de malade à dépasser ses limites. Enfin, on peut proposer des choses qui peuvent dépasser les limites, mais on ne force pas, on ne fait pas de forcing. Pareil, quand on s'est cassé une jambe, euh, pendant un moment on a besoin d'une béquille, des fois on a besoin d'être immobilisé pendant un moment. Les maladies mentales, c'est un peu pareil. Euh, il y a des périodes où on a besoin euh, d'être sécurisé, on a besoin de ne pas sortir, d'être tranquille. Il y a des moments où on a besoin de sortir, mais avec un certain cadre. Et Il y a des fois euh, tout va bien et voilà. Encore une fois, la personne sait, elle gère. Ça n'empêche pas de proposer des choses qui sortent un peu de la zone de confort, mais on n'insiste pas euh, si la personne ne veut pas. Un truc que moi j'ai beaucoup entendu, que même des psychiatres m'ont dit, alors ça, si votre psychiatre vous sort un truc comme ça, c'est qu'il ne connaît absolument pas les troubles du comportement alimentaire, mais quand on vous dit « bah, euh, quand tu sens que tu vas faire une crise, bah, t'as qu'à aller marcher », ou « ah euh, oh, mais tu m'appelles », et comme ça on en discute, et puis moi je fais passer le temps, etc. Quand on est en crise, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Euh, c'est trop tard. À ce moment-là, tu n'as pas envie de guérir, tu as juste envie de faire ta crise. Et c'est la seule option euh, dans ta tête qui se passe à ce moment-là. Et non, tu n'as pas envie d'aller marcher, tu n'as pas envie d'appeler un pote, euh, tu es juste euh, dans euh, une ligne droite qui t'amène directement à là. Et dans la guérison, ce qu'il faut, c'est arriver. À travailler avant que la ligne droite elle s'enclenche en fait mais une fois qu'elle est enclenchée il euh, n'y a rien qui peut l'arrêter et donc si votre pote a fait une crise et ne vous a pas appelé c'est tout à fait normal c'est pas contre vous c'est pas qu'il manque de volonté ou quoi que ce soit c'est qu'il est malade. Il y a un truc que vous pouvez faire pour aider la personne à guérir c'est aider à trouver des médecins, aider à se renseigner, aider à appeler quand on est malade, surtout sur les maladies psy, c'est très très dur d'appeler des professionnels. Euh, vous pouvez éventuellement accompagner au premier rendez-vous, parce que pareil, c'est des démarches qui sont difficiles. Et trouver des gens compétents, c'est quelque chose de très long et très difficile. C'est une aide que vous pouvez apporter si la personne euh, est d'accord, bien sûr. Ne vous ramenez pas avec euh, plein de listes de médecins et des rendez-vous déjà pris à une personne qui n'en a pas envie. Hein, euh, voilà. Et ça, ça rejoint un conseil qui est souvent fait euh, pour toutes les maladies aussi toutes les maladies un peu chroniques ou les maladies qu'on qu a depuis un moment en tout cas, c'est de dire que souvent, euh, si vous ne connaissez pas la maladie, que vous en avez entendu vite fait parler, et que vous avez entendu un jour euh, quelqu'un qui a fait telle ou telle thérapie, il euh, y a des chances pour que la personne euh, qui a cette maladie depuis longtemps ait déjà tenté ça, soit déjà au courant. Pour vous donner une idée, j'ai essayé de faire une petite liste de tout ce que j'avais euh, <rire> déjà euh, fait euh, pour euh, essayer de guérir. J'ai fait de l'hypnose, de l'acupuncture, j'ai vu des micro-kinés, de un, une kinésiologue, j'ai fait de la TMT, de l'EMDR. Euh, des massages euh, j'ai même vu une voyante à un moment euh, bien sûr j'ai vu des psychologues des psychiatres euh, j'ai vu un spécialiste de la pleine conscience j'ai fait de l'EFT euh, j'ai même tenté des jeunes, parce que il paraît qu'au bout d'un moment l'addiction au sucre s'en va bon ça n'a pas marché euh, donc tout ce qui est sevrage du sucre et tout ça euh, et j'en oublie certainement mais après moi je suis pas de celles qui vont dire euh, je veux... Aucun conseil parce que je me dis toujours, il y en a peut-être un au cas où que j'ai pas pensé. Mais par contre, je préfère euh, qu'on me parle d'un professionnel parce que ça, c'est très dur à trouver plutôt que d'une thérapie miracle toute seule comme ça. Et la dernière chose euh, que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que c'est pas parce qu'on est suivi que déjà on va guérir tout de suite. C'est hyper long, euh, donc euh, on n'engueule pas quelqu'un parce qu'il est malade, on n'engueule pas quelqu'un parce qu'il ne pas assez vite, on ne lui en veut pas pour ça. Et en plus, il y a quand même beaucoup d'incompétents sur ces maladies-là et on peut passer énormément de temps à essayer de trouver un pers euh, une personne qui est capable de nous aider. Et même euh, des psychologues, même des psychiatres, tous ne sont pas formés à ça. Euh, moi, il y a des psychiatres qui m'ont donné des conseils catastrophiques, qui m'ont fait complètement replonger. D'autres qui m'ont un peu aidé. C'est plus les thérapies type hypnose, micro-kiné, pleine conscience, etc. qui m'ont aidé euh, que les psychiatres. Voilà. Considérer que le chemin vers la guérison, euh, il est très long. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Si jamais vous avez des troubles du comportement alimentaire et que vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Peut-être un jour, si j'ai assez de choses, je ferai une version 2 de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour activer les notifications. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.